Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente, nous avons parlé des tensions et comment elles nous influencent au quotidien. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous, nous allons pouvoir agir sur elles et se libérer de leurs effets. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir avant de regarder celles-ci parce qu'elles posent des bases qui sont quand même importantes. Donc très rapidement, nous savons que la mémoire envoie des informations qui vont agir sur ce qu'on ressent en nous et qui, du coup, vont modifier notre humeur, notre façon d'être. Ça peut sortir sous forme de tension ou bien de climat. Quand ce sont des tensions, eh bien, le plus simple, c'est de se détendre. Voilà, de les observer et de se détendre. Donc, pour se détendre, l'outil s'appelle la relaxation. Si on ne se détend pas, nos perceptions sont faussées, notre vision du monde est faussée et on est soumis à la mécanique de la conscience comme un bateau sans gouvernail serait soumis à la mécanique des courants. Voilà, c'est plus lourd du coup qui dirigeons notre vie. Donc c'est quand même un sujet un petit peu important il me semble, hein euh, et c'est pour ça que je souhaitais vraiment le partager avec vous. Ce phénomène agit dans toutes nos enceintes de vie, au travail, en réunion, euh, quand je suis seul devant mon écran, euh, ça peut arriver pendant que je fais du sport, pendant que je fais de la musique, quelle que soit mon activité, pendant que je parle à quelqu'un. Vraiment, c'est quelque chose qui englobe le fonctionnement du psychisme d'une manière générale. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important. Ouais, je sais, j'insiste un peu, mais c'est vraiment très important, en fait. Alors, il y a plusieurs sources de tension. On a beaucoup parlé de la mémoire comme étant euh, l'une voilà, des principales sources de tension. Mais il y a aussi des tensions qui peuvent venir si on est agressé, par exemple. Évidemment. Si on aurait dû faire quelque chose qu'on n'a pas fait, on peut se sentir euh, en contradiction. Voilà, les contradictions intérieures produisent des tensions. Ça peut être un nœud dans le ventre, par exemple, euh, ou euh, une espèce de fatigue dans la tête. C'est souvent comme ça que ça peut s'exprimer, la contradiction. Et ça peut être aussi des difficultés. Donc là, la, la différence entre contradiction et difficulté, on va faire une vidéo entière là-dessus, parce que c'est vraiment important, mais euh, la difficulté, c'est plus quelque chose qui vient de l'extérieur, alors que la contradiction, c'est plus mon comportement qui l'a, pro qui la produit. Euh, une difficulté, c'est que bah, je dois parler devant euh, beaucoup de gens, <rire> j'ai un peu de la pétoche, <rire> Voilà, ça va, ça, ça va, ça, ça va être une, une tension, je fais un truc pour la première fois je vais être un peu tendu, je vais, être, euh, je vais avoir peur euh, peut-être de louper. Euh, bon. euh, ça, c'est une difficulté. Donc, plusieurs sources possibles de tension. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, en fait, qu'elles agissent sur nous. Alors, on est tellement habitué euh, qu'on ne les sent plus. Il peut y avoir des tensions permanentes, il peut y avoir des tensions qui arrivent, puis qui repartent. Pff, on est tellement habitué à ce que ça nous arrive qu'on ben, ne s'en rend plus compte. C'est quelque chose qui agit sur nous. Et voilà, on, on dit c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie, euh, euh, je suis comme ça, voilà, bon, quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais de la relaxation Je pense que vous avez deviné, euh, les signaux parasites des, donc liés aux tensions vont disparaître, et du coup je vais pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire de la situation. Et euh, c'est bien. Donc dès que j'arrête de faire l'effort de me détendre, l'effort de me détendre, c'est rigolo. Hein mais bon, dès que parce que c'est quand même une, une attention, ce n'est pas un effort physique, mais il faut être attentif à ce qui se passe. Donc dès que j'arrête d'être attentif à, ma, à, à me détendre, euh, bon, ça peut revenir. Ce n'est pas acquis. Par contre, ça revient moins fort, d'une part. D'autre part, quand je m'entraîne à force de m'entraîner, de pratiquer ça régulièrement dans ma vie. Euh, ça revient de moins en moins fort, et euh, c'est comme un, un savoir-être qui s'installe en moi et après euh, bah, on vit vachement mieux quoi, tout simplement. Maintenant on entre dans le vif du sujet, la relaxation qu'est-ce que c'est On va commencer par dire qu'est-ce que c'est pas Ce n'est pas en musique, parce que si on prend l'habitude de s'entraîner avec de la musique, euh, en situation, le jour où on est en situation vraiment de tension, de, de, de conflit, on aura besoin d'une petite musique pour, pour nous aider. Et elle sera pas là. Voilà. Euh, je suis en train de m'engueuler avec quelqu'un, euh, mais il n'y a pas de petite musique douce pour me calmer. Comment je fais Donc on va apprendre à se relaxer sans musique. On va apprendre à se relaxer en position assise. Parce que si on s'entraîne allongé, bon bah déjà on aura un peu tendance à s'assoupir. Hein. En plus, c'est comme avec la musique, ce n'est pas quelque chose qui va nous aider quand on sera vraiment en situation. Donc, quand on est en situation, on n'est pas en position allongée. On est en général debout euh, ou assis, si c'est en réunion par exemple. Et là, on a besoin donc, de s'entraîner dans la même posture. Le, le corps prend euh, des habitudes. Hein. Si, euh, si on travaille la relaxation en position assise, on, aura là, euh, euh, on prend des repères et, et après, ça revient beaucoup plus facilement en position assise c'est voilà c'est très important de faire ça alors on va détendre les muscles mais pas seulement les muscles on va détendre aussi les yeux les poumons le ventre la gorge euh, on va détendre le cerveau ça c'est très intéressant détendre le cerveau vous allez voir et enfin la relaxation c'est le contraire de l'assoupissement on ne va surtout pas s'endormir. Au contraire, on va observer avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de présence, d'énergie intérieure. On va observer ce qui se passe au niveau de notre corps. On va observer où sont les tensions. On va observer la détente qui se produit. Donc on ne s'endort pas du tout. On est immobile, certes. Le cerveau se détend. Le... Ah, ok. On n'a pas de discussion intérieure. Par contre, on observe ce qui se passe. Il y a quelque chose à l'intérieur qui regarde, une espèce, une espèce de regard intérieur. Hein. Il y a le regard intérieur qui observe. Qu'est-ce qui se passe Qui observe Alors ma gorge, est-ce qu'elle est, qu est serrée mmh. Mes épaules, elles sont comment euh, Et puis hop, on passe en revue chaque, chaque partie du corps comme ça. Et on ne s'endort pas. On est très attentif. C'est une forme de relaxation bien particulière qui augmente le niveau d'attention. C'est pas du tout la relaxation où on est en demi-sommeil. Euh, voilà, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous allons entrer dans le détail de la relaxation.